Bonjour à tous, nous allons prier un chapelet des mystères glorieux avec pour thème le temps pascal donc euh, je vous souhaite euh, un bon samedi saint et donc nous allons prier l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis au nom du Père et du Fils, ainsi soit-il donc Seigneur nous prions comme toujours dans ta divine volonté Immerge-nous dans ta divine volonté, immerge toutes les âmes dans ta divine volonté, immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté. Et accorde-nous la, la joie, accorde-nous la paix, accorde-nous-nous euh, accorde d'être le plus charitable possible, car sans toi, sans ta grâce, nous ne pouvons rien.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 Tu nous appelles au festin du royaume, soit le pain qui nous ressuscitera au dernier jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue la pierre d'angle, fais de nous des pierres vivantes de ton Église.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 ainsi soit-il, Fiat.